Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Peut-on apprendre le trading gratuitement sur Internet ?» Alors, c'est sûr qu'il y a des informations sur Internet, mais il y a de tout. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises informations. Alors, comment faire le tri Vous savez, le trading, c'est l'activité la plus rentable qu'on puisse trouver. C'est le métier le plus rentable, le métier qui vous permettra de gagner le plus d'argent. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible d'apprendre un métier comme le trading gratuitement sur internet. Je pense qu'il y a vraiment peu de chances que vous arriviez à trouver une méthode efficace par vous-même sans suivre une formation. Vous imaginez devenir médecin en regardant des informations sur internet, vous imaginez devenir pilote d'avion en regardant des informations sur Internet C'est sûr que vous allez pouvoir trouver des informations sur la santé, des informations sur euh, l'aviation, sur la manière de piloter un avion. Mais réellement, est-ce que vous serez médecin Est-ce que vous aurez les capacités euh, de donner vraiment des, des conseils en médecine ou de pouvoir faire voler un avion avec des informations que vous trouverez gratuitement sur Internet Eh bien, c'est exactement la même chose avec le trading. Moi je connais des gens qui ont cherché pendant des années une méthode pour apprendre le trading et qui ont abandonné parce qu'ils ont perdu énormément d'argent et n'ont jamais voulu consacrer quelques centaines d'euros à suivre des cours de trading alors qu'ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Donc soyez plus intelligent qu'eux, essayez de, de trouver des formations, même Plusieurs formations, mais qui vous permettront de progresser réellement en trading en apprenant des méthodes efficaces qui ont été éprouvées par des personnes qui gagnent réellement de l'argent en trading. Donc il est clair que, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi tant de gens s'imaginent qu'ils peuvent apprendre le trading gratuitement, c'est totalement faux vous allez perdre du temps, vous allez perdre énormément d'argent en essayant de trouver des méthodes de trading par vous-même. Je sais que c'est facile d'ouvrir un compte de trading sur internet, ça ne prend que 2-3 minutes mais ne le faites pas et si vous essayez, faites-le sur un compte de démonstration avec de l'argent virtuel mais ne mettez jamais d'argent réel si vous n'avez pas suivi une formation. Voilà, j'espère que vous suivrez mon conseil, j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez-la si c'est le cas, partagez-la aussi ainsi vous donnerez vous-même des bons conseils à des personnes qui sans cela pourraient perdre énormément d'argent en se lançant euh, sur les marchés financiers euh, sans formation. Et euh, j'espère en tout cas que si vous êtes réellement intér intéressé par le trading, vous suivrez des formations, que ce soit la mienne ou que ce soit d'autres formations. Il ne faut pas forcément euh, payer des, des milliers d'euros pour ça. Vous avez ici en haut un lien vers mes formations. Vous verrez que vous pouvez commencer et avoir de très bons résultats sans dépenser des fortunes. Et surtout, ça vous fera économiser et éviter de perdre énormément d'argent.